Had gameplay footage. The music. And we all know the title. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Aujourd'hui, nous débutons cet épisode avec la découverte d'un nouveau membre de CIG, Justin Chambers. Monteur pour l'entreprise, il n'était pas du tout destiné à faire ce métier. Ayant grandi dans une petite ville, et les horizons étant limités, Justin a dû utiliser son imagination pour grandir, et Jurassic Park lui a permis de découvrir les métiers du cinéma. D'étape en étape, son chemin l'amena à rencontrer Chris Roberts et à faire ses débuts chez C.I.G. en tant que monteur. Ah, uh, let's see, Justin What's going on here How was, how was editing a brand new ATV Some of the more eagle-eyed viewers may have noticed that in our hangar lighting improvements, Hanger. ship. crew. Justin's fault. <rire> Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Insides demandent des mois de préparation. J'arrête de regardant la roadmap pour planifier comment et quoi montrer dans les Insides. Mais le montage ne concerne pas seulement les Insides. Cela concerne également la présentation des vaisseaux et des événements comme la CitizenCon ou l'Aero Expo. Mais ce que Justin aimerait surtout transmettre, est que le montage est avant tout une question de point de vue et de sensibilité, et pas seulement des trucs et astuces comme le fondu au noir. Fondu au noir qui est d'ailleurs parfait pour les transitions, comme celle qui nous permet de passer au sprint report. La semaine dernière, nous avons pu voir un aperçu des hôpitaux qui arriveront en 3.15, mais un autre hôpital arrivera un peu plus tard, il s'agit de l'hôpital Maria de Lorville. Actuellement, en phase de white box, on peut déjà y sentir l'influence de l'architecture urbaine, que ce soit dans la zone d'accueil ou dans les chambres. Le travail de conception continue également sur le hacking prévu pour la 3.16. Les équipes ont voulu s'éloigner du design cubique qui dominait jusqu'alors pour tenter des approches plus subtiles et plus en accord avec la variété de zones dans lesquelles on pourra les trouver comme par exemple avec ce panneau qui pourra non seulement se déployer depuis des murs, mais aussi du sol, élargissant l'éventail des possibilités. Les développeurs en profitent pour créer un design universel facilement reconnaissable, en plus du peaufinage des cartes d'accès dont les joueurs ont besoin en fonction des différentes activités. À terme, le hacking permettra d'offrir des options supplémentaires pour gérer une situation. Nous en apprendrons un peu plus sur ce gameplay le trimestre prochain. Passons maintenant au système Nyx et aux plantes développées pour lui, dont vous pouvez voir les différents stades de pousse. Un peu comme pour les vaisseaux, ce que vous voyez ici est une white box permettant de valider les proportions ou encore des variantes possibles. Viennent ensuite les roches que nous pourrons trouver sur Nyx 1 et qui ont été créées à l'aide de Houdini. Bien sûr, nous sommes très loin du rendu final, qui utilisera l'environnement ambiant pour changer la couleur et intégrer les roches dans l'environnement. Ce que vous voyez ici sont les tests de Haima pour la même planète, permettant de rappeler sa forte exploitation minière. Bien sûr, d'ici la mise en ligne de la planète, tout ceci évoluera encore beaucoup. A propos des vaisseaux, le vulture de chez Drake continue d'avancer à travers sa phase de white box. Et toujours chez le même constructeur, mais du côté de l'interface, vous pouvez voir ici l'un des concepts pour les interfaces du fabricant. Il y a beaucoup de concepts qui sont proposés en interne, et celui-là n'en est qu'un parmi tant d'autres. Mais il semble avoir gagné la sympathie des équipes, ce qui ne veut bien entendu pas dire que c'est celui-là que nous aurons en jeu. Toujours à propos de design, la préparation de l'Intergalactique agroexpo Expo a débuté, et les recherches du logo de cette année sont en cours. Enfin, les dégâts liés à la pression atmosphérique continuent d'être testés sur les véhicules, mais aussi sur les gens. Ce que vous voyez est une approche purement conceptuelle, mais vous pouvez voir comment la pression augmente au fur et à mesure que le personnage avance. Et le système va donc passer dans les mains des équipes VFX. Les indications de pression vous permettront donc d'aller à la chasse à la baleine, dont vous pouvez voir ici des micro-concepts d'exploration de gameplay. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés.